Je suis Patricia de Rouvray, je suis psychanalyste accueillante et directrice de, de l'IREC, hein, qui est l'Institut de Recherche Appliquée pour l'Enfant et le Couple. Alors, pourquoi ce livre euh, Notre idée était de transmettre cette clinique particulière de l'accueil par enfant, qui est une, une clinique qui existe depuis 35 ans, mais qui a euh, peu de théories et euh, d'écrits. Et notre idée était de donner un petit outil aux personnels qui sont chargés de cet accueil. Et cette idée, elle est en dette de la psychanalyse. Et c'est pour ça que nous avons pris Freud, que nous avons invité à l'accueil parents-enfants. L'idée qui préside, c'est que les sciences sociales sont en dette. De, de la psychanalyse. Mais je, je vais laisser à mes collègues euh, euh, le soin de, de parler de, de cette euh, cette idée et de comment nous, nous la vivons au jour le jour dans notre accueil. Euh, Radoutour Kanu, euh, psychanalyste à Kéan Liraec, euh, pour euh, poursuivre euh, dans ce que Patricia a lancé, comité qui. Euh, a été à l'origine de, de cette publication un pari et aussi un manifeste pour la psychanalyse mais aussi pour l'accueil des tout-petits et des parents ou adultes. La psychanalyse dans une longue tradition dans les sciences sociales, dans le soin et dans la pratique de la prise en charge différentes populations et ici on, on voit bien comment euh, à l'heure où elle est à nouveau décriée par exemple euh, par rapport à l'autisme et qui sait demain par rapport à, à la psychose à l'hôpital on voit bien comment elle, elle agit en finesse en mettant en avant une, une éthique du sujet et du désir et c'est pour ça que il me semble que euh, l'apparition de notre livre euh, devrait être aussi un miroir de, de ce que nous faisons ici, avec la psychanalyse, donc pas forcément comme psychanalyste, euh, parce que c'est vrai, nous accueillons les demandes, donc les paroles de ceux qui viennent nous rendre visite, euh, avec l'idée du transfert qui est à l'heure, euh, et puis de, de ceux qui, au-delà de la parole, est une présence physique euh, des accueillants, mais aussi des accueillis. Françoise De Gans, psychanalyste en fonction d'accueillant, comme mes collègues à l'IRAEC. Alors, euh, pourquoi la psychanalyse euh, Parce que nous le découvrons à chaque cure dans nos cabinets libéraux. La psychanalyse nous, nous permet d'entendre que les relations, les relations les plus intimes, sont tissées de l'inconscient, c'est-à-dire de ce que chacun ne sait pas et qu'il porte en lui, lié en général, le plus souvent, à son histoire d'enfance, histoire qui est particulièrement agissante dans les relations parents-enfants. Et quand les parents viennent nous voir à l'IRAEC, ils ne savent pas que nous sommes psychanalystes nécessairement, et ce n'est pas plus mal en un sens, c'est-à-dire qu'ils peuvent être avec leur enfant dans un temps où ils viennent dire une préoccupation, voire une inquiétude, parfois pour certains montrer leur angoisse de jeunes parents avec le premier-né, et nous serons présents dans une écoute euh, informée, je dirais, de ce que sont les relations humaines et en même temps disponible pour que quelque chose se crée autrement dans la relation à l'enfant. Grâce euh, au jeu, à l'écoute, à la parole qui est discrète, nous ne donnons pas de conseils ou très peu, ou nous relançons le, ce qui se passe entre les parents. Et puis, euh, quelque chose va bouger pour ces parents, c'est-à-dire que, leur question du départ, comment faire avec mon enfant pour qu'il dorme, pour qu'il mange, euh, pour qu'il parle, pour qu'il me regarde, cette question-là va être déplacée et progressivement ce sera comment être, qui ne va pas s'exprimer, mais qui va se jouer dans les temps d'accueil parent parents-enfants. Donc notre travail est un travail de discrétion et à plusieurs voix, ce dont témoigne ce petit recueil avec des articles qui sont l'expression du style propre à chacun des psychanalystes accueillant l'IRAEC.